bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto à l'ancienne sur powerpoint bien qu'on ait déjà fait 16 tutoriels sur le logiciel et même des vidéos annexes on va voir qu'on a encore des choses à dire sur le logiciel et aujourd'hui on va voir comment animer une carte plus particulièrement comment mettre en surbrillance des pays zoomer dessus animer la carte et vraiment lui donner vie. Alors pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, c'est vrai qu'on a déjà fait un tutoriel là dessus. C'était le tutoriel numéro 6 où on animait une carte. Mais là, c'était une carte du monde. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un diaporama juste sur un continent et on va mettre en surbrillance des pays. Vous allez voir, c'est complètement différent et le rendu d'aujourd'hui est vraiment super sympa. D'ailleurs, pour contextualiser le diaporama que je vais vous présenter aujourd'hui, sachez que c'est un diaporama qu'on a réalisé pour quelqu'un qui voulait qu'on lui fasse le diaporama. Il nous l'a envoyé par mail, on a vu tout ça avec lui, et ça c'est la version qu'on lui a renvoyée. Alors bien sûr, j'ai pris que trois slides et je ne vais pas vous montrer tout le diaporama, mais ça en fait partie. Du coup, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez nous envoyer des mails avec des diaporamas soit vierges, soit déjà avec du contenu. Et du coup, nous, on s'occupe de le rendre plus joli, enfin bref. On l'améliore selon vos critères et on vous le renvoie dans les plus brefs délais. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter avec l'adresse mail qu'il y a en description. Bref, j'ai assez blablaté, on va pouvoir passer à la vidéo, mais avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne avec le gros bouton rouge S'abonner dans la description pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et maintenant, c'est parti, on passe sur ce bon vieux logiciel Powerpoint. Alors nous voici sur le logiciel. Comme vous pouvez le voir au milieu, j'ai euh, un pays, donc le Gabon. Donc c'est une carte du Gabon avec ses frontières. Euh, juste en dessous, on va avoir une slide avec une carte de l'Afrique. Donc, euh, avant de commencer la vidéo, je voulais vous montrer en fait le rendu final qu'on va avoir. Donc, je vais lancer le diaporama à partir de la diapositive actuelle. Donc, là, on a la carte de l'Afrique. Euh, on peut faire apparaître donc le pays comme euh, ça, ça vient d'apparaître à l'écran. Ensuite, on va pouvoir passer à la slide d'après. On va pouvoir zoomer dessus comme vous le voyez. Alors, les frontières sont pas parfaitement tracées, mais avec un peu d'ajustement, ça se fait. Et surtout, vous voyez qu'il y a chaque frontière qui est apparue, alors c'est apparu assez vite, vous ça on peut le régler, mais du coup ça donne vraiment un aspect euh, sympa à la carte, et ça montre qu'il y a eu du travail dessus. Donc ça c'est une première version de la carte, et ensuite je vous montrerai dans une deuxième version comment colorier en fait chaque pays, par exemple faire apparaître, je sais pas si vous voulez faire apparaître Madagascar sur la carte, et Ben comment faire en sorte que juste ce pays se colorie d'une autre couleur, et qu'après vous puissiez soit aller dessus, soit euh, aller où vous voulez, selon vos euh, selon besoins, ou même, par exemple, faire clignoter plusieurs pays au, au fur et à mesure que vous parliez. Et du coup, sans plus tarder, on va commencer par la première version que vous venez de voir, c'est-à-dire celle où on va faire apparaître le pays, comme ceci. Donc, on retourne sur le, la carte. Donc ça, c'est une carte du Gabon qui a été prise sur Internet, sur Google Images. Vous pouvez en trouver des tonnes et des tonnes. Donc, on va cliquer dessus et on va aller dans « Format de l'image » ici. Alors, vous remarquerez que mon curseur est jaune et grand, tout simplement parce qu'on nous dit souvent qu'on va très vite sur les tutos. On en est désolé. Donc on a agrandi la taille du curseur, je vais essayer d'aller un petit peu moins vite, et comme ça vous verrez peut-être mieux là où je clique. Voilà, parenthèse refermée. Euh, maintenant, on va pouvoir, donc euh, en fait le, le but dans un premier temps, va être de délimiter le Gabon. Pour ça, on va utiliser l'astuce qu'on vous a montré dans le tutoriel numéro 7, euh, qui consiste donc à supprimer l'arrière-plan. Donc dans Format de l'image ici, on va dans Supprimer l'arrière-plan ici. Et là, petit rappel rapide, tout ce qui est en violet va disparaître. Et tout ce qui est de la couleur d'origine va rester, donc maintenant il suffit d'utiliser ces deux petits outils pour conserver ou supprimer les zones. Je vous fais ça rapidement. Et voilà. Donc pour les plus pointueux, vous remarquerez que je suis assez maniaque, mais, euh, mais tout ça pourrait se faire sur Photoshop, hein, bien sûr. Mais là on veut rester sur PowerPoint histoire de, de bien exploiter le logiciel à euh, sa pleine puissance, on va dire donc là, on clique sur « Conserver les modifications », et là, vous voyez que la carte a été détourée. Donc ça ressemble à peu près à ce qu'on avait ici. Donc maintenant qu'on a cette carte, on va pouvoir l'intégrer sur notre carte de l'Afrique. Donc je vais dupliquer cette diapositive. On va prendre celle-ci, et on va lui coller. Donc là, je fais CTRL « Ctrl-C »,« Ctrl-V », je colle la carte ici, je réduis sa taille. Et je vais essayer de l'intégrer. Alors pour ça, bien sûr, il va falloir zoomer à fond. Et là, c'est un peu un Tetris, donc il va falloir essayer de caser la carte. C'est la partie un petit peu embêtante, c'est vrai. Et voilà, donc j'ai à peu près placé le pays. Alors vous voyez que si on zoome, on voit bien que c'est pas exactement pareil. Mais si on dézoome comme ça, on y voit presque du, que du feu, hein, honnêtement. On voit très peu la délimitation si on vient regarder. C'est quand même plutôt propre. Alors là, au choix, euh, nous on avait fait un contour noir comme ceci pour que le pays ressorte bien. A euh, vous de voir si vous trouvez ça intéressant. Donc euh, je vous montre rapidement comment faire, il suffit d'aller ici dans « Format de l'image », ensuite ici sur « effet d'image »,« Lumière », et là vous faites « Option de lumière » juste ici, un onglet va apparaître ici, et là vous allez dans « Couleur. vous mettez le, donc la couleur noire, alors après si c'était une autre couleur que vous vouliez, bah libre à vous, et là on mettait un point, ce qui va en fait faire un contour noir, exactement comme on avait euh, juste avant. Si vous vouliez le faire en rouge, c'était largement possible aussi, bref, là c'est question de goût, hein, donc euh, à vous de voir. On va le laisser, histoire de vraiment faire comme dans l'exemple. Donc là, on va garder une première slide sans le pays. Et du coup, une deuxième avec le pays juste ici. Alors par exemple, pour différencier un peu de l'exemple du début, là, vous, si vous vous souvenez, le pays est apparu euh, subitement. C'est-à-dire que là, si je vous remets l'animation de tout à l'heure, le pays apparaissait, voilà, avec une espèce de petite fondue. Si par exemple, on voulait faire quelque chose d'un petit peu plus fun, on aurait pu ici lui mettre une animation... Euh, du type, par exemple, je sais pas, barre bar aléatoire. Voilà. Hop, là, on peut lancer le diaporama. Ce qui fait que quand on lance euh, l'animation, bon, voilà, il apparaît comme ça. Euh, honnêtement, après, ça, c'est vraiment du détail. C'est selon euh, les goûts de chacun. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on va aborder une deuxième notion qui va être la transition, en fait, pour que le zoom se fasse. Donc, c'est-à-dire, le zoom de là à là. Comment est-ce que ça va se faire On va utiliser la transition morphose dont on a parlé dans notre tutoriel 11, si je ne me trompe pas. Donc cette euh, transition morphose, elle va nous permettre de faire quoi Elle va nous permettre en fait de plonger dedans. Alors on aurait pu utiliser aussi les zooms de diapositives qu'on vous avait présentés bah, du coup dans le tutoriel numéro 6, mais euh, vous allez voir, c'est vachement moins adapté, et surtout là, ça va être très simple de faire ça. Donc je vais encore dupliquer la diapositive numéro 3, donc je fais un CTRL-C, CTRL-V, ça la duplique juste ici. Et là, ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer le titre, parce que le titre ne va plus nous intéresser. Hop, on supprime tout. On va prendre la carte, on va la sélectionner avec le, le pays, et là on va faire un zoom en maintenant la flèche euh, shift ou majuscule enfoncée, pour que ça conserve les proportions. Hop, on dézoome, et là on agrandit on agrandit Alors vous allez voir, pour l'instant ça ressemble pas à grand chose. On essaie de placer la carte à peu près au milieu, on essaie de replacer le pays au bon endroit. Enlever le contour, finalement, je suis vraiment pas fan de ce truc, c'est... Ouais, non, c'était pas une, pas une très bonne idée. Hop, on lui met zéro ici. Hop, on dézoome sur tout ça. Alors là, vous allez me dire, ça ressemble absolument à rien. Vous avez raison, on va juste voir ce que ça donne sur la diapo. Donc vous voyez, là, c'est encore petit. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait On rezoome. Je vais enlever l'animation qui se mettait toute seule. On sélectionne les deux. Et qu'est-ce qu'on fait On zoome, on zoom, on zoome, on zoome. On zoom. Alors là si vous voulez pas trop vous casser la tête vous essayez de regarder ici avec les bords. Et voilà, je suis je suis plutôt content du résultat honnêtement. Euh, c'est plutôt pas mal. Donc là on a notre pays qui est bien placé, voilà. Euh, maintenant si on veut rajouter les animations ici, alors je vais pas toutes les recréer une par une, mais sachez que c'est rien de bien compliqué en fait, c'est juste des zones de texte, euh, écrites en gras, euh, voilà la police là c'est une très bûche MS. Et, euh, et le seul truc c'est qu'on a rajouté des petites animations pour que tout apparaisse de manière jolie. Et ça c'est des icônes en fait que vous trouvez ici, PowerPoint est très riche en matière d'icônes. Donc vous allez dans l'onglet icônes et là vous avez tout ce que vous voulez. Donc on les a trouvés ici. Du coup, là, pour gagner un peu de temps, je vais tout copier-coller ici. Et voilà. Euh, une fois que ça c'est fait, euh, on regarde le rendu, parce que c'est quand même important. Ah Le rendu, mais avant de ça, il faut vérifier qu'on a bien mis la transition morphose, chose que je n'ai pas faite. Donc ici, on met la morphose. Vous voyez, en plus, il y a déjà un aperçu de ce que ça va faire. Donc, n'oubliez pas de cliquer sur morphose ici, et vous allez voir le rendu final. Hop donc ça c'était le pays du début, notre petite carte, le pays qui apparaît, et hop, on zoome dessus. Ah oui, alors là il y a le contour qui s'est enlevé, mais vous avez compris, ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre le contour ici, décidément, j'aurais jamais été décidé sur ce que je veux faire de ce contour, on recommence, apparition de la carte, et zoom dessus. Plutôt pas mal, hein. moi honnêtement, je trouve ça joli. Alors voilà, faites attention, ici là le Congo il, il ressort, donc euh, ce qu'on peut faire à la limite, c'est tout sélectionner, on dégale tout à gauche. Et voilà, là c'est un peu mieux centré, c'est moins, moins fouillis. Bon de toute façon c'est l'idée qui est importante, hein. vous n'allez sûrement pas refaire la même carte avec le même pays, mais le but c'est que vous ayez un aperçu. Maintenant que vous avez vu ça, moi je voulais vous montrer quelque chose, c'est comment colorier automatiquement un pays. Parce que là vous avez une carte, euh, pour colorier chaque pays, bon courage parce que soit vous allez devoir prendre un stylo et colorier dessus comme ça, là, euh, ce qui est tout sauf pratique. Donc moi, j'ai une astuce qui utilise PowerPoint et Paint, mais de toute façon, tout ordinateur normalement a Paint. Donc vous prenez l'image, vous faites un CTRL-C pour la copier. Vous allez ici dans la barre de recherche, vous tapez Paint, faites Entrée, vous la collez juste ici. Et là, sur Paint, c'est très simple parce que il suffit ici de prendre le saut de remplissage et vous pouvez colorier le pays que vous voulez. Alors vous prenez la couleur. J'ai pris du rouge et là vous prenez le pays que vous voulez alors il y a la on va colorier l'Afrique du Sud par exemple et Madagascar en bleu hop là voilà et vous avez vu en fait ça reconnaît les bordures et du coup ça colorie le pays de manière vachement plus rapide hop si on voulait avoir le Congo en vert on le colorie ici ensuite ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça on va ici dans sélectionner sélectionner tout Ctrl C pour le copier, on retourne sur PowerPoint. Euh, du coup, on va prendre une nouvelle slide vide. Et là, on fait CTRL V et on a notre carte. Hop, on fait format de l'image, rogner. Comme ça, on a notre carte bien propre. Donc là, on a notre carte avec les pays qui ont été coloriés. Donc déjà, c'est plutôt sympa. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est donner l'impression qu'en fait les pays se colorient vraiment sur notre carte. Donc on récupère la carte qu'on avait de base, donc celle-ci. On la copie, on la colle. On essaye de bien aligner les deux, normalement là, ils sont alignés. Celle-ci, du coup, la nouvelle euh, vierge, on la met derrière en arrière-plan. On va dupliquer la slide qu'on vient de créer, donc soit en copier-coller, soit en dupliquer. Et sur la première, on va supprimer la slide qu'il y avait au début. Et de l'une à l'autre, on va mettre, par exemple, une morphose. Ouais, bon, allez, c'est pas mal. Et on voit ce que ça donne, et vous allez voir, le résultat est plutôt sympa, moi, je trouve. Donc là, on a notre carte de début. Et voilà, les pays qui se colorent quand on passe à la slide suivante. Alors vous allez me dire, oui, c'est un peu une supercherie, mais en soi, ça marche très bien. Ça se fait avec n'importe quoi, du moment qu'en fait, les, les pays sont euh, sont, coloris, sont délimités. Vu qu'il y a une délimitation, Paint les reconnaît, et ensuite, on peut les colorier assez facilement, comme ceci. Du coup, voilà, moi j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, c'est assez dense, ça demande pas mal de, de compétences. Alors n'oubliez pas que vous pouvez faire pause sur la vidéo pour regarder, parce que c'est vrai que c'est long à suivre, des fois je vais un petit peu vite dans les manipulations, à me dire dans les commentaires s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous voulez que je fasse un autre exemple, si vous voulez une autre vidéo du genre, parce que moi je trouve ça cool, c'est des petits effets appliqués en fait, ça change, des tutoriels, on va juste présenter une fonctionnalité sans vraiment d'objectif. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez liker la vidéo. En plus, ça nous aide pour le référencement, donc c'est tout bénef. Partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne avec le lien dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, qui ne sera peut-être pas un tuto PowerPoint d'ailleurs, mais je vous en dis pas plus. À très bientôt, c'était Alex.